Devops, DevOps, le magazine et observatoire du Devops. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le troisième numéro de Devops. Alors aujourd'hui, nous avons un peu changé les participants. Euh, donc, à ma gauche, nous avons Barthélémy. Il est toujours là. En face de moi, toujours Victor. Salut. Et à ma droite, pour la première fois, nous avons Lucas. Alors, je vais te laisser te présenter. Bonjour, c'est euh, Lucas. <rire> voilà, je travaille euh, à vente privée en tant que lead dev. Mais par contre, euh, pourquoi on m'invite C'est parce que mon métier précédent, c'était de faire SRE à Google. Et euh, donc, c'est une casquette que je porte un petit peu aussi à. Avant de priver, c'est un peu de vision SRE, de, de devops et de production. Donc euh, voilà. On fardeau. Un fardeau, si on veut. Alors super. Alors avant de commencer, euh, j'aimerais déjà revenir sur quelque chose qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui était un numéro hors série. Donc si jamais vous l'avez pas vu, vous pouvez aller l'écouter sur SoundCloud et sur les autres plateformes où on l'a mis à la disposition. Euh, on le refera peut-être, d'ailleurs très prochainement. Donc là, c'était des interviews dans le sein d'un meetup. Donc euh, des intervenants qui étaient présents et pour avoir un peu leur vision euh, de ce qu'ils ont présenté, peut être sous un autre point de vue que vraiment ce qu'ils ont fait dans les meet-up. Donc n'hésitez pas et on le refera. Alors On, on nous avait quand même dit que c'était un meetup qui n'était pas très orienté DevOps. Euh, on avait choisi de le faire parce que pour des raisons techniques, pour des raisons logistiques, c'était plus simple pour nous. Euh, les personnes étaient cela dit très intéressantes. Donc euh, allez-y, écoutez-le et nous, de notre côté, on s'intéressera ouais. à faire des choses plus orientées DevOps les fois prochaines dans de nouveaux meet-up qu'on vous fera partager avec plaisir. Ouais. Et on a aussi plein d'autres idées pour d'autres encore hors série, un peu différents, euh, donc euh, on n'hésitera pas à vous les faire partager euh, lors de prochaines émissions. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on va parler... Comme on a Lucas de SRE, mais avant ça, une petite question qu'on fait à chacun des, des numéros de DevOps. C'est quoi pour toi le DevOps Ok, donc ça, j'avais pas préparé cette question, mais des questions assez proches. Pour moi, le DevOps, en tout cas, comme je le vois à l'heure actuelle, il y, a, il y a deux définitions de DevOps. Il y a qu'est-ce que j'aimerais que soit le DevOps et qu'est-ce que j'observe et le DevOps. Dans ce que j'observe du DevOps, principalement, par par exemple des euh, recrutements, bah, je, je vais scanner des, des CV, je regarde un peu ce qu'ils ont fait, je discute avec des personnes. Je vois beaucoup de DevOps qui font de l'automatisation, un peu de mécanisation j'ai envie de dire, pas forcément de l'automatisation, qui ont fait euh, pas mal de Jenkins, euh, de la CI, euh, des trucs comme ça. Par contre avec la casquette SRE que j'avais à Google, euh, dans mon équipe en tout cas, il y avait une grosse partie d'automatisation et de, de système, mais beaucoup beaucoup orienté production plutôt que automatisation. C'était pas nous qui construisions nos propres outils de scheduling, par exemple, il y en avait déjà qui étaient faits. On n'allait pas monter un nouveau Kubernetes parce que quelqu'un l'a déjà fait pour nous. On était, on va dire, spécialisé sur un produit critique, ou deux, trois, quatre produits critiques, et on avait les clés du camion. Donc là, tu nous a bien présenté hein, une introduction pour le prochain sujet, je pense. Euh, donc, euh, on va commencer peut-être tout de suite. Avant ça, une petite question. Tiens, quel est l'objectif de la méthode des cinq pourquoi Les cinq pourquoi, alors les five whys. Le but, c'est euh, de arriver euh, soi-disant à la root cause, on va dire. Euh, du problème c'est on va demander bon bah pourquoi ça s'est passé parce que tel mécanisme s'est produit pourquoi tel mécanisme s'est produit parce que telle personne n'avait pas eu le temps de faire euh, je sais pas un patch pourquoi la personne n'avait pas eu le temps de faire le patch on continue et pourquoi la raison au final c'est toujours à cause des élections américaines voilà <rire> super euh, Tiens d'ailleurs j'ai choisi cette question c'était dans le trivial poursuite édition Devops. Euh, j'ai choisi cette question parce qu'aujourd'hui j'ai vu traîner une petite vidéo je sais pas si vous l'avez vue sur euh, avec euh, non, un acteur euh, Gérard Depardieu, Gérard Depardieu, voilà dans une dans un de ses précédents films et j'ai pas noté le film. J'aurais de Mammouth, exactement, mais avec la plus que 5 pourquoi? Parce que c'était 7 ou 8 pourquoi? Et à la fin, ça arrive à la conclusion, à mon avis, qui sera celle tout le temps, qui est parce que je suis un con. Et voilà, je pense que ça sera, ça sera à peu près <rire> la conclusion de tous les pourquoi, si jamais on va assez loin. Bon, alors, on va tout de suite entamer euh, dans le vif du sujet euh, pour le coup. Donc, je vais laisser euh, Victor euh, nous parler un peu du SRE. Et on va pouvoir partir sur un débat là-dessus avec euh, Lucas et son expérience euh, de l'origine, euh, venant du, du cœur de la mule du SRE. donc euh, Si tu as fait quelque chose. Euh... Ouais. Alors, du coup, à la base, le sujet, c'est SRE versus DevOps, tel qu'on l'a défini. Mais euh, du coup, le DevOps, je pense que j'ai pas besoin de le redéfinir puisque Lucas vient de donner sa vision qui, je pense, est plutôt pas mal hein. en tout cas et puis sinon vous écoutez les précédents numéros de devops hein. voilà ça fera pas mal de points de vue différents euh, donc je vais plutôt parler de sre euh, alors sre c'est quelque chose qui a été en tout cas un terme qui a été euh, introduit par google en 2003 par euh, Ben Trainor qui a engagé une, une équipe de 7 euh, software engineers pour euh, faire euh, tourner les systèmes de production de google et donc euh, en gros SRE ça vient de là en fait à la base c'est des, des software engineers qui euh, avant tout avant d'être des sysadmins admins qui euh, voilà ont eu pour mission de, de, de faire euh, bah, de faire de faire ce que font euh, aujourd'hui euh, les comment on, pourrait, comment on pourrait dire comme ce que font les les admins 6 et enfin euh, et et, euh, je ne sais pas y arriver <rire> Oui, ça. Oui. Je sais pas. Euh, Lucas, peut-être. Enfin, donc toi, tu avais, t'étais SRE chez Google. Comment on vous l'introduisait Comment Quel était le, le... votre rôle Comment c'était euh, construit en interne Est-ce qu'on vous expliquait la genèse ou est-ce que vraiment c'était Bon, euh... il n'y avait pas trop de points historiques, on va dire. Après, c'est à chaque individu d'aller euh, demander un peu l'historique. Hein, parce C'est une entreprise où on peut demander à des personnes qui sont là depuis dix ans euh, quelle a été l'évolution. Et, mais l'évolution, en fait, si on lit le livre de Ben Trainer, et euh, c'est pas Ben Trainer qui a écrit le livre, mais le fameux le, livre le qui est livre sorti, le SRE que Ben Trainer, on va dire, a promu. Le SRE à la base, il est là pour appliquer la méthode scientifique entre, entre guillemets au système de production. Donc on a un système qui vit, il est vivant, bon, il a des propriétés sur la résilience, les performances. Et le but du SRE c'est d'aller regarder en fait euh, ce système-là, est-ce qu'on doit doubler la capacité, est-ce qu'on doit la tripler, euh, quand on triple la capacité, est-ce qu'on doit le faire dans un seul data center, dans plusieurs data centers, en fonction de différents paramètres. Donc euh, l'aspect du SRE original, à mon avis, c'était vraiment se dire, bon ben on va, on va fixer les problèmes, mais euh, en réfléchissant comme un software engineer, en disant, bon ben on a un problème une fois quand on fait du code. On va essayer de factorer euh, plusieurs propriétés dans un seul module en se disant bon bah il y aura un module résilience un module je ne sais quoi de telle sorte que les systèmes profitent d'une approche scientifique on va dire et les années 6 en fait maintenant parce qu'il devait y en avoir enfin quelle était justement cette appréhension sur les, cette approche sur la décomposition des problèmes sur la décomposition des euh... parce qu'en fait le devops alors si jamais enfin un, un petit truc c'est justement on a deux parties importantes de l'infrastructure qui est euh, le build et le run et on a donc ces deux mondes qui sont complètement antagonistes avec euh, des objectifs différents. Et le DevOps étant normalement la faculté ou l'envie le, en tout cas de casser le silo et de faire en sorte que les deux métiers euh, travaillent ensemble. Là, en fait, dans le cas de SRE chez Google, est-ce que juste euh, c'est un métier qui a complètement gagné sur l'autre C'est-à-dire qu'en fait, euh, les développeurs se mettent à faire de l'Ops et mieux que des Ops Est-ce que c'est juste une manière de transition Enfin, quel est justement cette. Euh... Est-ce que les SRE font du run en fait euh... Euh, oui, les, les SRE font du run dans le sens où ils sont responsables en fait pour un système critique et c'est eux qui vont être appelés quand il y a une panne, hein, qui, ont, qui sont on-call. Donc on va dire la moitié du travail du SRE, c'est la théorie, après chaque équipe a des variations, la moitié du travail du SRE, ça va être de gérer la prod. Donc il y a un incident de prod, on répond aux incidents de prod et on change les systèmes pour façon, de façon à ce que ça, ça n'arrive plus. Et l'autre moitié du travail elle est prise pour euh, du développement, et souvent ça va être du développement d'outils pour être capable de faire euh, par exemple un rollout de manière automatique avec euh, les propriétés qui vont bien pour ce système-là, parce que certains systèmes euh, ont des spécificités différentes. Et euh, le, le travail en fait, on va dire, de, de développement, ça va être pour des trucs qui pourraient être faits euh, peut-être par des scripts, par des DevOps, mais on va dire quand on a une infrastructure et derrière on a des euh, dizaines et des centaines d'ingénieurs euh, très très très capés pour euh, faire des outils d'automatisation on va pas aller réécrire nous mêmes en fait on va utiliser ce qui existe déjà donc en fait euh... moi, moi j'ai une petite remarque c'est euh, ok dans google on peut fonctionner comme ça parce que justement il y a tout un écosystème qui est déjà en place et qui est déjà maintenu par des équipes ultra compétentes comme tu viens de dire mais dans des boîtes à une échelle plus petite qui ont malgré tout besoin de se déployer sur plusieurs DC avec plusieurs centaines de serveurs mais qui n'ont pas les capacités et la force de frappe de Google. C'est quoi le enfin, Comment on agit en tant que SRO ou en tant que DevOps? Et, euh, et justement, est ce qu'on peut avoir ce, cette, ce même équilibre entre gérer la prod et faire que des outils? Est ce que au bout d'un moment, on n'est pas aussi obligé de faire de l'infrastructure, du déploiement, du bare metal et en fait gérer un petit peu tout le life cycle, tout le life cycle, l'applicatif quoi, du matériel jusqu'à jusqu'au support user. Ben ça, je pense que c'est vrai. Hein. Quand on est une petite structure, ben on bénéficie pas des économies d'échelle. Donc ça, c'est pas c'est pas nouveau. Hein. De la même manière, le CEO d'une d'une petite startup, il doit se taper le marketing, il doit tout se taper. Hein. Donc mmh. euh, la finance. Tandis que voilà, pour moi c'est plus une question de petite structure versus grosse structure et c'est bien connu on va dire que dans une grosse boîte il y a ce confort de pouvoir réutiliser les compétences et pouvoir s'appuyer sur des systèmes qui, qui vont scaler euh, au sens humain également en fait. Est quoi, le, on est dans un métier informatique et en informatique faire une chose dix fois versus la faire cent mille fois c'est pas très différent donc il y a... Est-ce que, ouais. est que tu est ce que tu dirais du coup que ce que a fait Google avec SRE euh, c'est applicable dans les entreprises à, à partir du moment où elles ont atteint une, une certaine taille en fait sûrement oui bon. enfin c'est je pense qu'il y avait un mot qui est revenu dans son intervention qui était infra et en fait là tel que tu le dis c'est genre l'infra est utilisable tel quel c'est à dire qu'elle marche elle est en avance et elle répond aux besoins a priori des, des, des développeurs et des produits, c'est-à-dire que tous les composants sont déjà présents euh, pour servir au produit. Et donc en fait le SRE c'est un oui c'est un développeur qui va utiliser sur étagère des composants déjà présents. Il va pas créer des composants. Oui par exemple il y a, on va dire il y aura par exemple Borg qui euh, il y a un papier de recherche maintenant qui décrit un peu ce que c'est, mais c'est l'équivalent du Kubernetes interne. Et euh, on va dire, qu'il y a déjà une équipe avec des SRE pour le Kubernetes. Donc il n'y a pas besoin, nous, de reconstruire un, un Kubernetes. Mais euh, voilà, des fois, on a des spécificités. C'est par, par équipe. Moi, on est, on est dans une équipe qui avait des machines qui ne tournaient pas sur Kubernetes. Donc on devait, entre guillemets, se taper la config jusqu'à un certain niveau de, de, de ces machines-là. Mais euh, c'était spécifique et c'est un besoin spécifique, on va dire. La plupart des, des produits ils tournent correctement sur l'infra existante, mais il y a une équipe staffée à temps plein qui, qui s'occupe que de ça. D'ailleurs, tu parlais qu'il y avait des SRE dans l'équipe de Borg. Euh, C'est-à-dire que dans un produit comme Borg, il y a des développeurs, des SRE en interne ou est-ce que ça va être qu'une équipe de SRE Quand on parle de produit infrastructure, pour le coup, quelque chose qui est beaucoup plus lié, qui est plus, beaucoup plus bas niveau dans la stack. Est-ce que donc, le SRE devient le développeur de sa solution ou est-ce qu'il a vraiment encore que ce rôle de déploiement et c'est le seul à être euh, d'astreinte et il y a des développeurs à côté En, ouais, en... Oh non, non, okay, en, en fait, euh, le, les équipes SRE, elles viennent quand un produit est suffisamment critique. en fait. Par défaut, un, un service qui n'est pas euh, suffisamment critique, euh, ça dépend en fait, de, de, de critères que euh, on va dire, des grands managers vont décider. Il n'y a pas besoin de staffer des SRE en disant si ton SLA par exemple il est suffisamment euh, relax, ça va être l'équipe de dev, vu l'infra qu'on a, vu euh, les systèmes de monitoring euh, qui sont déjà en place qui vont se débrouiller pour faire tourner le système. Mmh. Les SRE, ils ont une double casquette et c'est pas, quand je dis euh, ils, ils c'est pas les individus, c'est l'équipe, ont un panel de compétences avec des gens qui sont plutôt système, qui vont, il y a des barres différentes en fait entre les gens qui sont plus système et euh, la barre de recrutement euh, software, il y a deux barres un peu différentes en fonction des capacités de chacun parce qu'il faut une diversité de, de profils pour répondre aux besoins d'un produit critique donc on n'a même pas que un sre donc plusieurs sre nécessairement parce que si un sre est malade il faut qu'il y ait non, un, un deuxième derrière un profil sre enfin il n'y a pas un c'est pas une boîte magique c'est pas on prend n'importe quel sre il y a donc une diversité même au sein même des SRE. tout à fait il y a des gens qui auront plutôt des compétences et une appétence à faire des problèmes on va dire Très orienté software et d'autres personnes plutôt système, des gens qui connaissent, qui savent débugger des trucs assez gore dans le kernel Linux ou je ne sais quoi. Donc il faut de tout pour faire un monde et pour faire une équipe qui marche bien. Il faut un peu de, de tout également. Donc, ce qui était, ce que tu es, es en train un peu de dire, c'est que le SRE, c'est un, c'est à la fois un signe de maturité de l'application et c'est aussi un signe de la criticité ou de l'importance. Donc on n'en a pas nécessairement besoin dès le début. Si on fait un petit service qui est pas important, il n'y a pas de raison de staffer une rotation entière parce qu'il faut qu'il y ait un SRE, faut il faut qu'il y ait son backup parce que sinon la première personne elle peut pas aller dormir, ainsi de suite. Donc il faut staffer plusieurs équipes ou quand j'ai plusieurs équipes, pardon plusieurs personnes et ça veut dire qu'il faut le justifier financièrement également. Comment ça se passe pour... Euh, parce qu'en en fait, là, donc, on est toujours en SRE versus DevOps. Dans le DevOps, il y a toute une partie à l'intérieur qui va être la culture euh, et euh, le sharing. Donc, si on reprend les acronymes CAMS, Comment se passe justement donc si jamais on part dans une petite équipe qui n'a pas beaucoup de, de SLA pour faire en sorte qu'elle part dans une direction qui soit à peu près en lien avec le réseau l'infrastructure, qu'elle réinvente pas la, la, la roue est ce que c'est juste parce que les développeurs sont tellement brillants qu'il n'y a pas besoin qu'ils connaissent ou parce que la culture est assez est pas diverse enfin assez transmise au sein de la compagnie mais comment se passe en fait justement ce, ce côté partage intérieur alors je pourrais pas répondre sur par exemple la un système qui n'avait pas de SRE parce que étant moi-même SRE, je discutais sous, surtout avec d'autres euh, pairs, on va dire. Donc j'ai pas vu euh, des petits produits qui n'en avaient pas besoin euh, pour commencer quoi. J'avais pas masse d'interaction avec eux. Ensuite, euh, bon, bah, Google c'est une entreprise qui fonctionne assez bien, qui a pas mal d'outils, de, euh, de formation interne, de vidéos enregistrées, et ensuite euh, chacun est libre en fait euh, de se former comme il veut. Donc il n'y a pas de, et en général il n'y a pas de frein pour dire. Euh, faut pas que tu fasses ça les gens ils vont plutôt dire ok tu as un objectif tant que ton objectif il est atteint tu, tu passes ton temps comme tu veux si tu veux te former plus bah, tu te formes plus Donc ça il n'y a pas de, de réponse je, peux, je pourrais pas répondre mm -hmm. et surtout pas à la taille de la boîte il voilà, a pas, y pas, y pas, a pas assez de gatekeeper il n'y a pas une notion de gatekeeper euh, à un moment euh... Ou le SRE il contrôle et enfin le SRE, oui, le SRE contrôle valide et a une espèce de saut qui dit ça c'est SRE compliant. Est-ce que c'est plus enfin est-ce que c'est plus vu comme un conseiller, un accompagnateur ou comme vraiment une espèce de de oui, de de gatekeeper donc de personne qui est là pour contrôler et dire si oui ou non ça peut partir en prod et si ça part pas en prod c'est parce que il, on n'a pas respecté ses, préroga ses prérogatives. Là, il y a des deux à mon avis, c'est ça. Est... si, un... si tu fais partie d'un petit produit bon, il va y avoir des checklists, des trucs comme ça et les gens ils seront euh, de toute façon très ouverts pour euh, partager euh, les best practices, par exemple est-ce qu'il faut utiliser ça, est-ce que tu devrais mieux configurer ton système avec la propriété A ou la propriété B, plutôt que les gens réinventent la roue, ben, on va leur dire tiens tu veux faire du load balancing regarde ça au lieu de réinventer la roue, et euh, ensuite la partie, les, les, les produits un peu critiques, hein. ceux il euh, y a des checklists dans le sens où les SRE, c'est eux qui sont responsables de, de leur système à la fin de la journée. Donc c'est eux qui décident des, euh, de la checklist. Et euh, une question justement là-dedans, donc ça là, c'est quand ça marche. Qu'est-ce qui se passe justement quand les SLE sont pas respectés Quand euh, les SRE ont pris des décisions, ont pu prendre des décisions, là c'est pas du blaming là que je demande sur un projet en particulier, mais qu'est-ce qui peut se passer dans un cas comme ça si jamais les, dé les décisions prises au sein des sre sont pas bonnes il y, a... il y a les autres sre qui se réunissent pour essayer de faire marcher le projet juste toute la tête tombe enfin, qu quel va être le genre de pratique à faire justement si ça n'arrive pas euh, un post mortem <rire> je sais que Lucas adore les post mortem hein, en... mais euh... mais ça va être ça va être qu'un post mortem enfin il n'y a pas, y a pas mmh. une question non, mais après quoi. si le post mortem il dit il faut revoir euh toute la façon dont je ne sais pas les relâts sont faits ça sera fait et c'est tout quoi l'importance la priorité est donnée aux actions du post mortem ou où, euh, où ça passe un petit peu enfin euh, en termes d'importance c'est vraiment très très important c'est fondamental dans le sre le post mortem ça dépend de la criticité du truc on fait des post mortem pour des petits incidents parce qu'on a eu chaud et parce que il y a eu une panne qui était drôle Mais on fait aussi des post mortem quand bon, on a perdu beaucoup d'argent ou de la réputation mmh. Et en général, euh, il voilà, y a une sorte de proportionnalité entre l'intensité euh, de la panne et euh, euh, le niveau du manager qui va aller regarder euh, quels sont les objectifs euh, dans les mois qui arrivent pour fixer les problèmes. Ensuite, euh, c'est un, une culture d'incident. On va dire s'il y a un truc vraiment grave qui arrive et que euh, c'est pas, un, c est, c est dire que c'est juste un coup du sort, on se dit ça peut se reproduire. Donc pour éviter que ça se reproduise, bah, bien entendu, euh, il falloir peut-être déprioriser des euh, des features et dire, bon, bah, on va pas faire moins de features, on va faire plus de, de fixes en fait. Un outil qui est très puissant pour ça, donc le SLS en rapproche, c'est le Error Budget pour dire, bon, on a un budget pour les pannes, bah, là on l'a cramé pour les six mois qui arrivent, donc euh, tant pis, on va plus mettre de nouvelles features en prod parce que. On a cramé le budget. Voilà, on a cramé le budget. Mais normalement, on n'arrive jamais dans des. des des extrêmes à ce niveau-là, parce que les équipes sont déjà matures, les process sont déjà en place. J'ai Moi, j'ai pas euh, été témoin, on va dire, de la mise en place de ce genre de système. Donc à mon avis, dans une une entreprise qui met ça en place, il y aura forcément ce genre de, de problème. Et euh, comment du coup le suivi de de ce qui est implémenté en post-mortem, enfin ce qui est discuté en post-mortem est fait ensuite Est-ce que c'est les équipes qui sont autonomes Est-ce que euh, est-ce qu'il il y a quelqu'un qui est affecté à ça et qui a fait, qui s'assure que ce qui a été discuté va bien être fixé ou va bien être implémenté pour s'assurer que ça va pas revenir Comment hein Pe Peut y avoir des deux. Ensuite, euh, disons que les, les SRE, en tout cas dans l'équipe où et à Google en général, ils vraiment adorent leur euh, leur job et ils prennent le truc à cœur en se disant bon bah il y a vraiment cette panne qui était grave voilà donc euh, ils sont un peu automotivés donc il y a, y a ça qui est bien si jamais on est dans une entreprise avec des gens qui traînent des pieds je ne sais pas trop comment faudrait faire mais euh, s'il faut qu'il y ait des, euh, des, des project managers spécifiques dédiés à, à ce genre de truc si jamais euh, l'impact est, est grave bon ben bah, ça se justifie financièrement hein. Après, il y a un constat global entre, enfin, entre le SRE et le DevOps, c'est que euh, ça décrit les choses quand tout se passe bien, même quand ça se passe mal, au final ça se passe bien, les gens sont d'accord, les gens font un post mortem, il y a des actions qui sont prises, mais euh, c'est vrai que tu viens de le soulever, quand il y a des gens qui traînent des pieds, quand il y a de la mauvaise volonté, quand il y a des personnes toxiques, euh, ou quand juste euh, bah, la direction ne sait pas, trop, enfin, sait pas trop sur quel pied danser, euh, ben, le modèle le modèle il décrit pas comment faut faire comment gérer une transformation comment gérer euh, n'importe quoi dans enfin, des situations qui sont euh, qui sont peuvent être interprétées de différentes manières et, euh, et là c'est un peu compliqué pour euh, nous au quotidien quoi. après justement enfin là c'est comme ça que je voulais rebondir c'est euh, donc là c'était la description de google qui a mis euh, pas mal de temps quand on voit l'historique de quand date euh, le début des sre c'est donc euh, qu'il y a eu l'histoire avant d'arriver euh, à ce que, euh, ce que ça en est maintenant. l'heure actuelle, on voit donc euh, dans LinkedIn, euh, même, on voit que le SRE est devenu le top job. Euh, donc, il y a tout un énorme buzzword là-dessus. Je euh, voulais justement qu'on essaie de parler de l'implémentation dans les autres entreprises. C'est-à-dire comment les autres entreprises, maintenant, se réapproprient ce terme-là euh, donc là, par exemple, je pense que Vente Privée, c'est quelque chose euh, qu'on voit en ce moment, puisque d'ailleurs, je suis normalement lead SRE euh, chez Vente Privée euh, actuellement. Euh, mais là, j'aurais bien aimé justement qu'on parle de justement ce buzz sur le, le sur le SRE euh, auprès des autres entreprises. Euh, et euh, comment comment vous le voyez Et comment, euh, toi, peut-être euh, déjà, quand tu l'as vu, quand tu es arrivé en France, euh, dans d'autres entreprises, euh, comment t'as perçu ça, en fait, la première impactée Et nous, après, on pourra rebondir. Euh. Bon bah moi après ça ça c'est une histoire de termes pour les termes euh, je suis quelqu'un d'un peu difficile vous pouvez demander aux gens dans mon équipe dans le sens où si un truc a pas de raison d'avoir un nom ça peut s'appeler R ou A ça me fait une belle jambe euh, ensuite voilà SRE ou DevOps pour moi euh, est-ce que c'est juste un terme marketing ou pas voilà euh, je peux pas parler au, au nom de, de de Google quand je dis des trucs je, je suis obligé de contenir aussi les parties euh, secrètes et tout mais euh, la partie euh, euh, c'est clair que voilà, euh, Google c'est une entreprise qui fait les choses très très bien et du coup tout ce qui est associé à Google c'est forcément euh, vu de manière positive. Voilà. Ensuite, est-ce on peut juste rebrander DevOps en disant maintenant les DevOps sont des SRE Pourquoi pas, hein, à la limite, mais euh, c'est qu'une histoire de nom. Hein. Demain, moi, on, on met boueur sur mon contrat de travail. Si je fais le même travail, je suis payé pareil, ça ne me dérangera pas. Voilà. Là, enfin, justement, là, c'est euh, enfin, j'ai l'impression en fait qu'il y a un espèce de S.R.E. washing, euh, moi, sur les euh, sur c'est qu'en fait, euh, les gens avant utilisaient DevOps, DevOps a un lien très fort avec euh, la communication sur euh, donc la culture, le sharing, etc. C'est en fait quelque chose qui est plus une, de l'ordre de la philosophie que de l'ordre du travail quotidien. Donc après le terme avait été un peu utilisé un peu partout pour pour des admin 6 et encore ça dépendait beaucoup des fois des développeurs enfin, on avait quelque chose qui était assez flou j'ai l'impression à l'heure actuelle moi quand je vois l'utilisation de SRE dans les entreprises que c'est vraiment voilà du SRE washing du de l'admin 6 bon bah on n'arrivait pas à faire du devops euh, on n'avait pas vraiment envie de changer on met SRE à la place et puis euh, puis YOLO, normalement, ça passe quoi. En final, on fait un peu comme avant et on met juste SRE à la place. C'est en tout cas, moi, l'espèce d'avis que j'ai quand je vois l'utilisation des SRE dans les entreprises françaises. Donc après, je ne sais pas. Moi, je suis un peu d'accord. C'est on est dans un métier qui bouge beaucoup. Techniquement, voilà, l'architecture et les habitudes et de travail telles tel qu qu'elles existaient il y a 8 dix ans, n'ont plus rien à voir ou ont très peu à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Modulo l'endroit où on travaille, mais dans la, nos métiers autour de la table, je pense que c'est le cas, euh, donc on est dans un, dans un univers qui bouge très vite, euh, la terminologie doit bouger très vite si on veut rester euh, dans le coup, quoi. donc l'admin 6, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours, hein, on ne va pas se le cacher, euh, et, euh, et le fait d'apporter cette, euh, cette nouvelle terminologie, bah, ça dynamise un petit peu, ce, je dirais, le marché, ça dynamise les personnes, ça les met en valeur, ça les... le euh, enfin, tout petit tout quanti du recrutement. Et euh, je pense que, également, le DevOps était beaucoup trop orienté sharing culture et, euh, et impliquait de trop gros changements, je pense, et faisait peur, au final, aux personnes. Parce que moi-même, dans mon précédent job, j'ai été recruté en tant que DevOps, je sais pas, j'avais dû le dire dans un, un prochain, dans un précédent épisode, et on ne savait pas absolument pas ce que c'était le DevOps, on m'a dit c'est une carte blanche, on fait un essai, enfin il y, y avait cette ignorance vis-à-vis -vis du DevOps parce que justement ça ratissait extrêmement large, alors que le SRE rassure, déjà un, parce que c'est Google, ça vient de Google donc euh, c'est forcément bien, et de deux, euh, ça rassure parce qu'on reste sur de la reliability, enfin, reliability euh, sur de la confiance, sur du technique. Et, euh, et en ce sens-là, c'est peut-être un petit peu un retour justement à l'admin 6 où on, est, euh, on reste cantonné aux sphères techniques. Même si on, est, euh, on, on va parler de changement, on va parler de, de méthodes de travail, de méthode d'intervention dans les équipes et de partage entre les équipes techniques, mais on reste entre équipes techniques. Ça, oui. Donc, euh, en fait, en gros, la conclusion là, c'est si jamais on voit SRE et que c'est pas Google qui est à côté, méfiance. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est euh, Il y a d'autres boîtes qui sont extrêmes, de, de vraiment de bonne volonté et qui essayent de faire bien. Mais euh, en France, aujourd'hui, euh, on, on connaît tous un peu l'état du marché et les entreprises, en tout cas sur la place parisienne. Euh, le SRE est extrêmement rare, le vrai SRE euh, tel qu'il est exécuté par Google. Je ne sais même pas si j'en je si ai vu en fait. Des, des entreprises ou entendu parler d'entreprises de, qui font vraiment du SRE comme Google où on prend des software engineers et on les, on les met sur de l'opérationnel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'est la définition originelle du, du SRE. D'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin, Lucas, euh, euh, tu étais SRE chez Google, maintenant tu es lead dev dans une entreprise française. Alors qu'il y a des gens qui s'appellent SRE dans cette entreprise-là. C'est ça que je trouve assez. Euh, assez... Oui, après euh, ça c'était un choix personnel aussi de dire bon bah, j'ai j'ai fait beaucoup d'astreintes qui euh, c'était très stressante parce que j'étais dans une équipe assez euh, euh, critique on va dire et maintenant bon j'ai j'ai la chance de construire quelque chose depuis zéro et euh, avant de priver bon bah pour construire quelque chose soi-même depuis zéro un hein, des bons postes euh, du moment bon bah c'est être lead dev comme ça on construit un petit euh, logiciel. Un petit produit, on va dire. Tu fais pousser ton jardin. Voilà. Tu cultives et ça on, on cultive. Par contre, euh, oui, je suis assez intransigeant avec euh, le développement parce que du coup, j'ai toujours ma, derrière ma tête le système avec le le pager prêt à partir, euh, à se dire bon bah le système, je vais devoir l'architecturer de telle manière pour que comme ça, mais mais euh, SRE à moi, ils vont ils vont m'embrasser en disant ton système il est facile et au final. Euh, je, il coûte pas cher à maintenir parce qu'il est construit de manière résiliente par exemple. Et est-ce que comme conclusion, on pourrait pas dire justement suite à ton expérience, l'idéal ça serait de faire tourner les rôles, c'est d'avoir des SRE qui vont faire du développement pendant plusieurs mois et puis qui vont revenir faire du SRE et vice-versa pour que tout le monde se comprenne et pour moi ça c'est la philosophie DevOps quoi donc euh... Alors, pour que les euh, choses marchent bien, est-ce qu'il ne faut pas juste euh, y a un y a un, changer les rôles À Google, il y a, y, a, y a ça, il y a un programme qui s'appelle Mission Control, qui incite justement les, les software engineers purs et durs de passer six mois dans une rotation on euh, call. Donc, leur, leur but, c'est d'apprendre le système de telle sorte qu'ils puissent ensuite faire quelques rotations on call. Comme ça, ils ont compris justement qu'est-ce qui est important pour que le système fonctionne bien en production c'est-à-dire rendre le système observable par exemple rajouter des compteurs ou euh, juste comprendre que non la feature que tu viens de développer on va pas la relater en en, une, en claquant des doigts et ça va prendre deux semaines par exemple ou je ne sais quoi en fonction de, de la gravité du système après ça n'enlève pas aussi euh, le souci de quels sont les produits d'infra parce que là en fait on parle quand même d'une entreprise qui n'a aucun problème d'infra enfin en tout cas pas euh, moins que les trois quarts, ou euh, même 90 des entreprises euh, existantes. Ils investissent beaucoup dans l'infrastructure, on va dire, parce qu'ils ont compris que c'est un avantage compétitif dans une, euh, dans Internet et c'est tout. Voilà. Donc, euh, mais en fait, la philosophie DevOps a encore à mon avis son sens, même quand on met des SRE au sein des équipes de développement, pour savoir qu'est-ce qu'on va développer comme, euh, comme produit euh, sous-jacent, c'est-à-dire définir les interfaces propres. Euh, pour que les SRE au sein des équipes puissent travailler facilement avec euh, les produits d'infra. Et je pense que c'est là où le DevOps peut-être même prend tout son sens, c'est-à-dire qu'on a pu enfin, enfin on a enfin euh, perdu le je suis un DevOps, mais plus on arrive à être dans une entreprise qui fonctionne en mode DevOps. Mmh. Et je pense que, est que SRE est peut-être un des leviers pour arriver au DevOps euh, in fine c'est-à-dire euh, c'est une organisation du travail euh, de telle façon à ce qu'en en fait les les uns les software engineers soient autonomes dans leurs produits en fait c'était ce qu'on voulait à la base ouais. du DevOps c'était faire ouais, en sorte ouais. que les interfaces soient bien, Très bien soient bien définies on peut arriver à des trucs beaucoup plus disruptifs mais qui n'ont plus rien à voir l'entreprise libérée ouais. enfin des, des habitudes d'organisation de, de travail qui peut-être qu'on peut... quelque chose là-dessus on euh, euh, vais... me... peut me peut-être on verra c ça fait longtemps qu'on en parle euh... donc euh, voilà il y a des choses qui vont encore plus loin que le DevOps et, euh, et qui peut être peuvent être intéressantes. Super, on va passer maintenant à un autre sujet. Euh, alors pour information, normalement, on devait avoir un sujet qui était observability par Marc qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, et non, on n'a pas fait des bon, choses nous, ensemble. Nous, nous le saluons au passage Marc. <rire> voilà, on n'a rien fait ensemble. Moi non plus, je n'ai pas une voix euh, au top, mais euh, on fait avec. Et, euh, et donc là, maintenant, on avait un sujet, donc c'est un sujet un peu en binôme. On va essayer euh, quelque chose avec Barthélemy. Euh, sur les CI. Et, euh, mais d'abord, Bart, je vais te poser une question euh, qui vient toujours du Trivial poursuite édition DevOps. Quel est le rôle du Scrum Master ah, Le Scrum Master doit organiser la vie de l'équipe et notamment lors de cérémoniaux, donc qui sont importants il n'est pas d'accord c'est <rire> fait la main. Oui, en effet, en effet c'est c'est euh, pas, pas le but initial ça c'est plutôt la, la, la comment c'est implémenté comment c'est implémenté le scrum master c'est un facilitateur d'organisation d'équipe un truc comme ça c'est il veille au respect de la méthodologie scrum ah ouais ok j'étais prêt, prêt je suis je suis un chien mais donc euh, il concerne la méthodologie Scrum et donc il fait attention aux cérémoniaux ok ok voilà, mais c'est donc ça. Voilà, juste ça. Et tiens, je ne t'ai pas posé de question. C'est vrai. Oui, Victor. Allez, vite fait. Les principes SaaS et DevOps sont-ils complémentaires Alors, principe SaaS, déjà, si je savais ce que c'était, ce serait bien. SaaS, S-A-A-S, Software Service. Ah, SaaS, d'accord, SaaS. On se réveille. Je pensais que c'était un inconnu genre SAS ou je sais pas quoi. Non, non, c'était anonyme, non, c'est... Non, non, et là, en fait, c'est une réponse en oui ou non. Attends, redis moi la question, du coup, parce que <rire> si, Les principes SaaS et DevOps sont-ils complémentaires euh, pff, Mais ça n'a rien à voir. Enfin, je ne sais pas. Et ben, bah, je te demande quand même de la réponse. Euh, bah, euh, non, bah, c'était oui, Ah merde. Ah, <rire> J'ai pas plus d'explication. Mais euh, c'est quoi cette question bizarre <rire> Mais oui, bah, je <rire> comme ça. D'accord. Alors, donc, on va parler euh, donc, maintenant avec Barthélémy CI. Euh, en fait, le but, c'est vraiment qu'on ait une sorte de débat euh, là dessus. Mais je vais te laisser, euh, Barth. Euh... Alors, si jamais mon téléphone, ça m'aiderait, mais on va faire sans les notes euh, alors la CI, la CIA, on va on voulait parler de CI, on voulait faire un grand dossier faire des limites une, démonstra une démonstration technique racontée et en podcast en podcast <rire> <rire> à la télé <rire> euh, mais mais mais mais mais, mais euh, les choses étant ce qu'elles sont on n'a pas eu le temps donc on vous va vous parler de CI et faire intervenir les gens autour de la table l'histoire de histoire que ce soit un petit peu plus dynamique euh, cela dit il est important, euh, je pense, de rappeler certains axiomes de base que sont la CI et euh, ce que doit réaliser la CI avant qu'on aille plus loin. Donc, je crois qu'on avait défini trois euh, ou quatre points. Alors, en fait, d'abord, CI, donc euh, intégration CI. continue. Intégration continue. Qu'est-ce que c'est que l'intégration et qu'est-ce que c'est que... Et euh, donc, en fait, le rôle de la CI, c'est à la fois le test et le build. Et après, on va rajouter à ça souvent de la CD, continuous de delivery, pour euh, tout ce qui est deploy, la, toute la partie deploy. Donc en fait, on a vraiment deux parties très fortes dans la CI qui sont le test et le build. Et le packaging. Bah, build packaging, oui, c'est vrai ouais. qu'on peut rajouter cette phase de packaging qui peut être euh, qu'on peut mettre dans le build ou dans euh, l'un an. En fait, on voulait aussi euh, donc, euh, parler des outils. Euh, quand on parle CI, 90% des fois, on va parler de Jenkins. Euh, donc on aurait bien aimé avoir euh, est-ce que vous avez euh, déjà expérience. touché à Jenkins et quelles ont été que vous vos connaissez expériences avec Jenkins Est-ce que je dis malheureusement oui ou pas <rire> Oui, bien sûr, c'est ça le, le but justement, c'est quelles ah. sont expérience là-dessus ah, euh, déjà... en quelques mots quest euh, ce que ça t'est Ouais, j'ai déjà ouais. touché à Jenkins principalement en tant qu'utilisateur mais euh, bah du coup euh, l'expérience utilisateur pour moi est pas pas géniale après euh. Qu'est-ce qui t'embête le plus euh... Vraiment Jenkins même, sans parler des autres outils, c'est genre... La façon de configurer les, les builds dans, dans Jenkins, euh, de, faire, de, faire des, de faire des scripts Groovy, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Groovy, mais je alors trouve ça... il faut savoir que les scripts Groovy, c'est quelque chose qu'on utilise nous aujourd'hui au quotidien, on travaille ensemble avec ouais. Victor. Euh, J'ai précédemment utilisé Jenkins sans utiliser de script Groovy et on, étudie, enfin, on utilisait l'interface web pour, et pour éditer nos jobs. Donc le Groovy n'est pas obligatoire avec... C'est vrai. Ok, bah moi Jenkins, on va dire, j'ai deux trois expériences simples avec. Euh, D'un point de vue utilisateur, je trouve assez horrible le, la partie euh, de configuration avec des clics. J'ai entendu dire qu'il y a des Jenkins files maintenant qui sont peut-être un peu mieux, mais euh, bon, j'ai pas encore testé. Et euh, la façon dont on fait euh, les jobs, pour, pour moi c'est juste un, une sorte de cron job qui a aussi un historique avec un petit peu d'interface, peut-être un peu trop d'interface graphique. Ce qui m'intéresse c'est juste de faire tourner un job en permanence. Et la façon dont on les administre, nous, on a mis, de toute façon, le système va faire un git checkout du repo. On met les scripts dans le repo. Du coup, le Jenkins s'occupe juste de faire sh vers le script qu'il a check out lui-même. ce qui mmh. nous permet d'utiliser euh, GitLab qui a sa propre CI. Alors, on va peut-être en parler après. C'est pas, pas le, le sujet actuel, mais euh, et les merge requests pour configurer le Jenkins. Donc, euh, 80%, on va dire. Ouais, je ouais. pense qu'on a fait le tour de, des, des points qu'on avait notés. Déjà, il y a une chose à remarquer, c'est qu'autour de la table, il y a quand même 100% de personnes qui ont bossé avec Jenkins. Et, euh, et c'est le principal point fort de Jenkins, c'est quand même qu'il est, euh, est archi, archi connu et archi déployé partout. C'est quand même quelque chose d'assez systématique aujourd'hui euh, dans l'IT. Et oui, et son histoire en plus, c'est venu au fait qu'il euh, était concomitant un peu au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, il euh... Il servait beaucoup dans Maven. Au début, c'était vraiment son, son rôle était d'être lié à du Java, écrit en Java, lié à du Java comme les Java eux savent faire. Euh, et en fait, euh, on avait justement ce moment où on aimait, on a commencé à faire de la CI. Je me suis en 2009 euh, faire justement euh, travailler là-dessus sur ce qu'on appelait à l'époque les plateformes d'intégration continue, les pics Et euh, justement on travaillait euh, et beaucoup de logiciels en entreprise, se faisait encore en Java. Et on avait Jenkins qui était là et qui s'intégrait très bien avec le avec le reste de l'écosystème. Et en fait, euh, on l'a conservé après parce que Jenkins a su un peu évoluer en laissant euh, l'accès le, aux les freestyle jobs pour réussir à faire euh, lancer du bash en fait. Et donc là après, les gens ont fait n'importe quoi euh, comme ils savent faire en bâcherie. Et euh, et euh, donc voilà, mais je pense que oui, le, le point par contre qui est revenu, c'est la configuration. Et c'est là où on voulait rebondir, c'est un peu dans l'histoire de la CI, c'est qu'on on a remarqué euh, qu'il y avait des problèmes de configuration. Ce qui est venu très vite après comme autre type de, euh, de, de runner, ça a été euh, les runners type Travis par exemple, qui était d'avoir au sein de son projet un fichier descriptif de comment lancer sa CI. Et dans ces cas-là, ben, bah, on a parlé tout à l'heure des merge requests. C'était même, même si dans une merge request euh, il y avait une évolution de la de la logique, voire même le script changeait de nom, bah en fait on n'avait pas de problème du moment que le fichier au centre euh, s'appelait toujours pareil. On n'avait pas de problème avec ça. Donc, je sais pas. Par contre là, si vous avez des euh, des connaissances en Travis, euh, si vous voulez utilisé. non, pas vraiment. Non plus, désolé. <rire> voilà, ah, désolé des Déso, pas des Donc encore aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, hyper commun. Euh, cela dit, tout à l'heure, tu as évoqué les Jenkins files, donc c'est un peu le même concept, c'est à dire qu'on est plus sur une configuration, une configuration qui va être décentralisée, qui va être décentralisée, qui va être colocalisée du code. Donc la configuration du job Jenkins est dans Jenkins, mon code est dans euh, Git ou dans euh, SVN à l'époque. Euh, mais on va fusionner le, euh, comment dire, le, le life cycle avec son, son code et ça va notamment permettre justement de gérer tous les use cases de euh, feature branching, tous les use cases de, voilà, de travail sur des branches, de travail avec des tags, de travail avec euh, revenir à l'état de la CI tel qu'il était avec euh, l'état du code il y a un an, plein de choses de, euh, plein de, choses de pratiques et qui étaient euh, difficiles d'accès avec Jenkins en ouais. plus d'avoir du software as a service tel que le propose euh, Oui, Travis. en plus c'est vrai que là en fait euh, donc comme tout à l'heure je disais Jenkins est apparu en même temps que Java, Travis est apparu en même temps que GitHub en fait et l'émergence de GitHub euh, très fort donc dans les années euh... 2002 2000 enfin 2012 2013 à peu près dans ces dans ces années-là, on a vu vraiment l'émergence de GitHub avec un modèle freemium très fort qui est de pouvoir faire des projets open source gratuits et ben il fallait donc d'avoir des CI gratuites qui allait avec aussi en même temps parce que c'était bien beau d'avoir un d'avoir son logiciel gratuitement sur sur GitHub en open source et jamais il fallait monter soi-même son Jenkins ça devenait compliqué et en fait on n'a pas eu d'offres Jenkins as a service très forte qui sont apparues et on avait Travis. Après moi le donc pour avoir utilisé énormément Travis, le problème qui est apparu très vite c'est que euh, on était extrêmement dépendant de la plateforme Travis, c'est-à-dire qu'on euh, était dépendant des logiciels installés dans le runner, on avait on avait tout ce problème en fait de la reproductibilité, c'est-à-dire c'était reproductible au sein de Travis, pas vraiment ailleurs. On avait en plus même euh, du mal à savoir si jamais Travis faisait mettre à jour ses box. Euh, Qu'est ce qui se passait Alors, faut, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Tu parles des choses telles qu'elles étaient avant. Mais euh, Travis a évolué tel qu'il existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fait du Docker dans Travis. Voilà, mais en fait, il a surtout euh, été modifié pour avoir un peu suivi à ça. Sous l'impulsion d'autres CI comme Drone CI qui est apparu ou Vraker, euh, par exemple. Alors, je sais pas comment on prononce. Vraker Vraker Vraker Vraker. On dirait que on mettra ça sur le compte de la voix cassée. Et, euh, et donc en fait, ça, ces CI là pour le coup, mettaient en place euh, un système de box. Alors, soit c'était des images qu'on pourrait avoir type vagante Et donc, on pouvait soit utiliser les box de base versionnées, soit créer même sa propre box et dire, ma CI va tourner dans tel environnement que j'ai moi-même contrôlé, ou alors partir à partir de partir de de, de de conteneurs type Docker. Et donc de se dire bon bah voilà en fait ma CI, c'est partir de telle image docker et faire telle action dessus et donc comme ça on contrôle et l'environnement et ce qu'on va y mettre ce qu'on va y faire dedans et, euh, et donc après euh, travis a évolué pour arriver euh, pour pour reprendre un peu en main euh, ça et et pas laisser partir tout le monde vers ces, ce type d'environnement donc c'est pour ça que maintenant dans dans Travis, on peut faire, on peut partir d'images et en fait, on a un peu plus de contrôle en tout cas de, de ce qu'il y a dedans. Ouais, de l'environnement d'exécution du, voilà, du parce On peut faire en fait du Docker in Docker, euh, enfin bref, on peut, faire, on peut faire plein de choses et on peut même euh, préparer les, les, euh, les, comment ça hein, les services qui vont tourner euh, au sein de notre, de notre Alors, CI. Cela dit, Travis a quand même un inconvénient, c'est qu'on est justement en software as a service. Et que quand il s'agit par exemple de générer des livrables et de les uploader dans son, euh, bah, par exemple dans, dans son environnement privé, sur son réseau, bah on est bien embêté. Donc je ne sais pas ce que propose Travis. S'il propose une offre commerciale qui permet de gérer euh, des tunnels, gérer ce genre de choses-là, mais de toute façon on est sur quelque chose qui est plus complexe que si on faisait rené euh, en local une CI chez nous qui avait euh, tous les accès euh, en privé. Yes. C'est toujours aussi le problème même de savoir euh, l'évolution de cette plateforme là, on est quand même dans quelque chose où on a, on a la... c'est quand même une énorme black box, la, la confiance, je veux dire, en... Voilà, en... la confiance ouais. et la enfin, le, le la reproductibilité, même un problème qu'on a très souvent quand on fait du travail, c'est que c'est facile de faire du linting sur le fichier qu'on va créer, c'est très difficile par contre de de le renais à l'avance, de savoir la prédictabilité de ce qui va vraiment se passer. Mm. Mais un point après, donc là, c'est dommage, on n'a pas de personne qui a fait du Travis ou du drone ou euh, etc. Euh, un, un point qui était arrivé euh, très vite, c'est euh, la notion de pipeline, c'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir faire des actions et on va vouloir en faire même au bout d'un moment plusieurs. C'est-à-dire, on va vouloir tester, euh, faire des tests en parallèle, si les tests sont ok, passer à une autre étape, pour après arriver à un build final en fonction de. de en fonction de d'état en fait et il est apparu justement donc la barre c'est toi qui le connais déjà un Alors, peu plus il y a un truc qui s'appelle concourse donc ça veut dire full je crois en anglais un truc comme ça euh, euh... il france les yeux hein. ouais, ouais. non il est pas sûr c'est pas ça <rire> allez vas-y corrige <rire> corrige moi <rire> donc il y a un outil qui s'appelle concourse sur concourse dataio euh, c'est euh, un outil qui est essentiellement orienté autour de pipeline. Alors c'est le pipeline, c'est quelque chose qui est pas natif dans les CI qui mais qui est apparu euh, et qui a été greffé alors euh, Travis, je suis pas certain, je connais pas. si Travis a une notion maintenant de pipeline. D'accord, euh... euh, Jenkins a une nouvelle notion de pipeline dans ses dernières versions. Avant c'était sous forme de plugin, maintenant ça a été intégré dans la branche euh, dans la branche principale. Euh, mais là, c'est un outil qui a été développé uniquement pour euh, gérer des pipelines donc on a deux types de c'est simple c'est assez visuel vous pouvez les voir sur le site euh, il y a deux types d'items c'est les tasks et les ressources les ressources fournissant euh, fournissant des voilà, ça peut être une ressource de type guide ça peut être une ressource de type euh, peu importe des fichiers ou des actions sur une interface REST. Enfin un peu il y a des plugins qui sont officiels d'autres qui sont communautaires et à côté de ça de ces ressources on va avoir des, des tâches qui vont définir des actions qui va être, je sais pas, sur un, par exemple, sur un repo git, on va pouler le repo ou alors sur euh, le déclenchement d'un nouveau tag, on va déclencher euh, une action de type bash ou de type pouler une image ou pousser une image Docker. Enfin, on, on a des inputs, des outputs et vraiment c'est Uniquement c'est très streamliné et euh, et on, a, on est uniquement sur des pipelines. Donc de la même manière qu'on avait sur Travis et qu'on a aujourd'hui un peu partout, c'est défini dans des fichiers euh, colocalisés dans le repo et c'est exécutable à peu près partout parce qu'on essaye d'avoir euh, la description entière de son, de son pipeline dans ce fichier-là. Donc, en fait, euh, là, ce qu'on voulait montrer en faisant, donc euh, ça peut... donc là, on en est à peu près à cet état-là. En fait, l'état de l'art à l'heure actuelle de la CI, c'est vraiment euh, cette notion de pipeline et ces actions-là, euh, qui peuvent être après plus ou moins implémentées dans les autres solutions. Mais on voulait vraiment montrer en fait, cette évolution des, euh, des, produits, euh, des produits de CI. Et enfin, euh, un produit dont on n'a pas parlé, un peu euh, Lucas l'a évoqué, c'est le produit GitLab, qui est un peu... Euh... Dans le cas de la CI, est un peu l'ovni en fait euh, là dedans, puisqu'en fait, c'est une solution, donc euh, GitLab CI, qui est intégrée au sein d'un projet qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Alors justement, en fait, c'est un produit tellement spécial que je voulais, enfin, euh, je suis allé récupérer des, des dates un peu clés pour qu'on puisse voir euh, d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va, parce que c'est surtout ça qui est important. Petit, petite anecdote, hein. enfin, GitLab CI, on va le différencier de GitLab, parce qu'aujourd'hui, on va parler de GitLab. Au, aux gens qui connaissent un petit peu Git et GitLab, on pense que GitLab, c'est uniquement un clone de GitHub. Or aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin. Justement, et je vais, je vais y revenir en fait. Donc à la base vraiment GitLab, donc c'est en 2011 les premiers commits, et donc oui ça, ça se veut étant, ça se veut être un clone de GitLab privé, open source en Ruby. Très vite en 2012, on commence déjà à avoir une première offre en SaaS, donc c'est-à-dire on est à la fois sur un projet open source et à la fois sur la même chose ouvert en software as a service. On a en 2015 l'intégration d'une CI, donc c'est dans le GitLab 8. Donc c'est 2015, c'est ça, intégration donc de GitLab CI. Donc on a une Gitla, un, une CI qui est euh, basique, mais euh, qui marche. Euh, pareil, euh, qui a fait euh, profit de toutes les dernières évolutions en termes de CI, donc la colocalisation des, des définitions de job. Et euh, en 2016, donc à la suite d'une levée de fonds de 20 millions de, de dollars, on a ce qu'ils appellent le Master Plan qui arrive donc euh, 2016 la la philosophie en fait de ce master plan là c'est de faire en sorte que GitLab devienne le centre euh, de la collaboration entre tous dans les métiers euh, du numérique euh, et ça de la manière la plus effective et euh, avec les meilleurs résultats le plus vite donc euh, je suis en train de traduire en direct la phrase donc ça qu'on s'est un peu décousu euh, le, le point, en fait, euh, essentiel, c'est euh, d'arriver de l'idée jusqu'à la mise en production et même après l'amélioration continue le plus vite. Euh, ce qu'ils ont défini, ils ont défini en fait plusieurs étapes. Tout à l'heure, on a parlé de, dans une CA, du juste euh, du test et du, euh, et du build et après du deploy pour la, la CD. Dans le cas de GitLab, ils vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils veulent répondre à tous les besoins allant de l'idée en passant par les tickets, euh, en la définition du plan, dans l'écriture du code, dans la création des commits, dans les tests, dans la review, euh, dans toute la phase de mise en pré-production, la masse de mise en production et même sur les feedbacks utilisateurs. C'est tout un écosystème en fait. C'est exactement. Vrai. C'est vraiment euh, le but étant d'arriver à adresser tous ces points-là de manière plus ou moins pluggable, euh, tous ces, tous ces, voilà, tous les besoins en fait d'un projet numérique euh, moderne. Et c'est vraiment ça en fait l'idée de GitHub, euh, de GitLab, je vais y arriver et, euh, et même d'ailleurs là ils sont arrivés il n'y a pas longtemps hein, avec euh, ce qu'ils appellent donc l'auto DevOps, c'est encore une fonctionnalité bêta mais qui est intégrée dans la version 10, donc l'auto DevOps en fait en gros c'est comment arriver à aller vite euh, au test quand on a un logiciel qui est plutôt assez simple en fait, on a du build qui est fait euh, via Docker, euh, si jamais il y a un Dockerfile ou via ce qu'ils appellent euh, Herokuish. donc en fait, c'est euh, ça utilise un peu les mêmes fonctionnements qu'Heroku et les box Heroku, ça détecte le langage, si jamais c'est du PHP, ça build du PHP, enfin ça met du PHP, FPM, etc. Et ça fait les manifestes Kubernetes qui vont bien. Euh, si jamais c'est du euh, .net, ça va le compiler et après ça va le mettre dans ce qui va bien aussi. On a des autotests, donc en fonction du langage qui a été dé détecté, ben on va faire les tests qui vont avec. Bien sûr, toujours dans la popularité du langage, dans l'écosystème, donc dans les habitudes. Ça peut être après, bien sûr, pluggable. On a même du code quality avec code climate. Euh, et on a même une review. Donc ça, c'est l'étape de review, c'est pas l'étape qu'on pourrait dire habituelle, qui est juste du commentaire de code. Là, quand il parle de review, c'est vraiment dans le sens pouvoir faire tester à des gens du métier. Donc on code une fonctionnalité, euh, ça spawn à un environnement de test qui est euh, ISO production. Et après, on va pouvoir montrer cette, euh, cet environnement-là à, un, à un, une personne du métier. Donc on aura directement, quand on fait une merge request, la possibilité de pouvoir faire tester instantanément euh, la fonctionnalité euh, au métier donc c'est ça ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent review et ça c'est automatique entre guillemets automagique même avec euh, avec Kubernetes et après même on peut aller jusqu'à l'auto à deploy si jamais on a un environnement cube et même jusqu'à l'auto monitoring si jamais on a bien configuré les prometheus qui vont bien on a on arrive même quand il déploie l'application à faire les métriques et ça tout ça toujours au sein de la du même dashboard et il y, y a quand même une interface bien chiadée quoi c'est euh... c'est alors j'ai pas pu l'utiliser entièrement cette auto devops là mais en tout Donc... cas le but pour l'instant c'est encore une fonctionnalité bêta le but c'est vraiment d'arriver euh, d'arriver à à être euh, avoir tout en fait euh, au sein du même projet GitHub, okay. Euh, GitLab. Ok ok. Donc, donc voilà en fait le et donc ça l'expérience que vous avez euh, là-dessus hein, parce que pour le coup GitHub, uh, GitLab, je vais y arriver <rire> euh, est beaucoup plus utilisé euh, peut-être que euh, que tous les logiciels un peu obscurs quand on en parlait tout à l'heure. Hein. Donc l'expérience euh, GitLab. Hein. Euh, GitLab, bah, moi j'ai pas, j'ai déjà utilisé GitLab mais pas du tout la partie CI, donc je serais pas capable d'en parler, je, euh, ce qui est dommage parce que c'est un peu le thème de, de, du. Et justement pourquoi peut-être euh, pas la partie euh, CI C'est c'est important aussi de savoir pourquoi. Euh, pourquoi bah utilisé... tout simplement parce que euh, bah, dans l'occurrence dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, euh, bah, on n'a pas, on a, on a déjà des outils de CI, bah, Jenkins notamment, et euh, il, voilà on n'a pas accès, on n'a pas accès à cette cette fonctionnalité de, de GitLab. Euh, aussi parce que je pense que la version de GitLab qu'on a ne nous, nous nous y donne pas accès. Nous, nous je vais y arriver. nous y donne pas ne nous y donne pas accès alors pour euh, te dire non tu y a accès mais... ah j'y ai accès bon, ok bon, peut-être bon, ouais. <rire> pour, pour pour raison je le sais très bien d'accord je ne dirais pas pourquoi mais je le pense bon, en tout pas. cas en tout cas je n'ai jamais testé ça c'est sûr ouais, euh... cela dit on est un peu sur le même modèle que on disait lors de la présentation SRE versus DevOps c'est on a un outil qui est aujourd'hui en place qui est proposé par une équipe et qui est maintenu par cette équipe-là. Voilà, on l'utilise, c'est euh, sur étagère, on le prend et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc euh, rien nous empêche de le challenger, mais aujourd'hui pour les équipes de développement euh, qui existent, bah, euh, voilà leur métier c'est de faire du développement, ça va pas être de gérer leur propre CI et que chacun fasse. Euh... Donc on est dans cette euh, on est dans cette orientation-là, on a un outil, on l'utilise. Je pense que bon c'est valable comme. Philosophie. Et toi, Lucas, l'expérience ouais. euh... ben, Moi, j'aime assez bien GitLab. Après, j'utilise pas le, le système de pipeline un peu compliqué parce que là, c'est plutôt mon ma cascade, on va dire, développeur qui me dit au final, euh, toutes ces pipelines de si machin a eu lieu, tu déclenches bidule et si bidule fait truc avant 36 secondes, tu fais machin. Euh, pour moi, tout, tout ça, c'est un langage de programmation au final. C'est juste qu'on profite pas de tout ce qu'on a dans un vrai langage de programmation quand on fait on va dire ce que appelle du yaml ops on va entre guillemets coder ses, ses pipelines dans du yaml c'est très bien c'est déclaratif yaml mais passer euh, le linter très simple dire est-ce que c'est du yaml valide ou pas on peut pas faire grand chose on peut pas euh, générer de la doc automatique quand je fais euh, du code euh, quel que soit le langage de programmation en général il y a un minimum de bon ben j'appelle mon truc qui génère de la doc j'ai un linter je peux mettre des tests unitaires de manière assez simple pour dire bon bah au final comment j'organise mes steps d'automatisation le fait de pouvoir dire euh, euh, ce truc là il se passe automatiquement dans un docker c'est ce que j'espère euh, l'infra peut me donner déjà donc il n'y a pas de raison que gitlab soit le seul système qui a accès à euh, démarrer un, euh, des conteneurs sur Kubernetes ou des, des trucs comme ça donc j'aurais tendance moi à moins utiliser en tout cas à moins investir de, de mon temps de dev pour euh, construire ces, ces pipelines et plutôt de me dire bon ben bah, on va peut-être réinventer un peu la roue mais c'est pas des, des trucs qui vont coûter cher à réinventer genre en une demi-journée on peut faire un truc en une journée on peut faire un truc et un des gros problèmes que j'ai avec GitLab c'est qu'il est pas du tout pensé monorepo et moi j'aime beaucoup le monorepo parce que on peut faire des euh, commits sur toute la code base en même temps et voir si on casse quelque chose euh, de manière assez atomique on peut faire des rollbacks atomiques sur plein de trucs et on n'a pas besoin de se poser euh, des questions de versionning de, ver de, de package qu'on est obligé de se poser en multi-repo. Là c'est le Googler qui parle. Il y, a, il y a des choses quand même dans le monorepo qui sont assez discutables. Je, on sait pas le sujet d'aujourd'hui, on pourra, <rire> on pourra avoir un. On va pouvoir.. Je sais que j'ai un gros là-dessus aussi. Suis... <rire> c'est peut-être en fait le l'ops euh, en nous qui. Euh... Oui, ça dépend des profils, en fait, des affinités. C'est vrai que le fait de se mettre d'accord sur une interface qui va être justement ce YAML là et de l'avoir en commun pour tous les utilisateurs de l'outil et pas d'avoir euh, ce petit pipeline là pour le projet X et Y et puis un autre petit pipeline là pour le projet enfin cette la force de l'unité et la force du standard elle est quand même euh, relativement puissante même si ça nous fait perdre bah, les euh comment dire la flexibilité d'un vrai langage de programmation et, euh, et je, je pense, pense que c'est ce, je pense aussi là le problème qu'on a enfin c'est que GitLab n'est pas un standard en fait c'est aussi ça le le, le problème qu'il y a c'est que ouais. faire tourner en fait euh, écrire le YAML oui c'est ce que disait Lucas après dès qu'on arrive sur la prime de oui en fait du linting on sait si le YAML est valide et après enfin c'est en fait euh, qui fait la CI de la CI quoi enfin et c'est euh, et c'est ça je pense en fait l'énorme problème qu'on a à l'heure actuelle c'est qu'on n'a même pas quelque chose où on se dit cet outil là est très bien pour de la CI, mais il est aussi bien pour mon poste de dev. C'est à dire qu'on a un outil et d'ailleurs à l'heure actuelle, l'outil encore très utilisé pour faire ce système de pipeline et de, de création de X x step, bah, c'est Makefile. Et euh, je pense que c'est enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une haine viscérale de Makefile ah. parce que pour plein de raisons, on pourra encore en discuter. Mais euh, à l'heure actuelle, en fait, l'outil un peu standard qui est en même temps du code, parce qu'on peut faire euh, des boot shell script des trucs pas euh, interdits même à l'intérieur, même utiliser des générateurs de makefile, euh, il y a plein de choses. Euh, à l'heure actuelle, en fait, le standard qu'on a, c'est makefile. Euh, et c'est à mon avis le, la chose la plus... Euh, enfin, qui peut-être à changer, en fait, là-dedans. Moi, si jamais je vois demain une évolution euh, dans ce qui serait possible, j'aimerais bien que demain apparaisse un standard, mais vraiment, enfin, un standard. Au moins, un outil à peu près standardisé qui peut tourner sur n'importe quel CI, qu'on soit sur Travis, GitLab, euh, Drone, or whatever, et qui arrive à standardiser ce processus de, de, de création, et qui soit auditable, aussi bien sur ma machine de dev que sur la CI, et de pas avoir besoin de faire un pouce dégueulasse et de faire des amendes dans Git, parce qu'on s'est planté, euh... que y a un nouveau challenge pour la PI Cube, hein. <rire> Tu, tu, tu tout maintenant tu veux encore c'est en genre bon, on, a, a... on a un mot magique qui est arrivé euh... maintenant c'est Kubernetes non mais pour le coup euh, tu disais la portabilité faire exécuter ça en local ou en remote euh, concours je veux pas prêcher pour mon église mais concours permet genre, de faire ce genre de choses là et euh, de tester son fichier de la même manière qui sera exécuté exécuté en, en remote donc euh... ah, voilà donc c'était encore la dernière révolution c'est concours peut-être euh, un néo concours qui piste, a à la ouais. fois le, le, le, le la notion de pipeline de de et de, de et de, euh, de répétabilité. Donc voilà, bah on arrive déjà euh, on a déjà une pas mal discuté, heure, une ouais. petite heure euh, là-dessus. Donc euh, on va arrêter euh, maintenant, on va donc vous retrouver une prochaine fois sans doute pour des heures séries ou euh, pour le même format, on espère même encore avoir de nouveaux intervenants. Donc euh, Lucas qui nous a rejoint là, même pour revenir si jamais il a encore envie de parler euh, de monoripo. On, <rire> on le remercie. De monoripo et, euh, et de Haskell ah. parce que euh... Allez, du Haskell on peut on peut faire venir des gens, ça. Oui, non, mais euh, aucun problème. Euh, et, <rire> web, de, de, de gestion de dépendance. Euh, je sais que t'as un. Oui, j'ai un, un petit outil de gestion de dépendance en Haskell qui résout pas mal des problèmes dont j'ai parlé. Alors ça c'est moi qui prêche pour ma propre paroisse avec un vrai langage de programmation, voire un langage de programmation futuriste pour euh, vérifier plein d'invariants, où euh, la finalité, c'est que si jamais on décrit une infrastructure euh, qui n'est pas valide, par exemple, on, tu me demandes de lancer un script, mais tu ne m'as pas dit comment on installe les binaires dans le script, euh, ça compile pas, tout simplement. Voilà. C'est magique. Donc voilà. Donc, euh, si jamais, euh, on mettra peut-être le lien. Enfin, déjà, redonne le nom du... Euh... Deptrack, D-E-P-T-R-A-C-K. Et sur github et vous cherchez euh, mon nom mon prénom et vous trouverez parfait voilà super euh, bah donc merci euh, merci à vous d'avoir écouté euh, ce nouveau numéro de devops et puis euh, on se retrouve une prochaine fois euh, même lieu même endroit ah, et bien à la prochaine salut au revoir merci pour l'invitation au revoir